Bonjour à tous, le calcul littéral contient des règles de simplification qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti Contrairement à une convention, une règle peut être prouvée. On va essayer de donner des indices de preuve dans cette vidéo. Tout d'abord, pour la multiplication, c'est très simple. On peut toujours multiplier des nombres et ou des lettres entre eux. Donc si on a plusieurs nombres, vous voyez depuis la primaire qu'on peut les multiplier ensemble. Si on a plusieurs lettres, on peut les multiplier ensemble. Et si on a des nombres et des lettres multipliés par des nombres et des lettres, on peut aussi tout multiplier ensemble. Et à ce moment-là, la procédure, c'est qu'on multiplie les nombres ensemble et les lettres ensemble. Donc par exemple, 5x fois 2x, on peut l'écrire également 5 fois x fois 2 fois x. Et comme la multiplication est commutative, on peut échanger les ordres. On se retrouve avec 5 fois 2 fois x fois x. Et là, on voit bien que ça va donc donner 10 x carré Un autre exemple avec des lettres différentes. 2y fois 7x. On peut bien sûr multiplier ensemble les nombres, multiplier ensemble les lettres. Alors d'après vous, ça fait combien Ça fait bien sûr 14xy. On aurait pu dire 14yx, mais par convention, on met toujours les lettres dans l'ordre alphabétique. La division, on n'en parle pas, c'est la même chose que la multiplication, c'est dans le même domaine. On peut tout multiplier ensemble. Tandis qu'avec l'addition, ça va être différent. Seules les expressions avec les mêmes lettres peuvent être simplifiées. Attention, je dis bien simplifiées. On peut toujours additionner des lettres entre elles. X plus Y, on peut les additionner. Mais ça reste X plus Y. On ne peut pas simplifier l'écriture. Tandis que, par exemple, si on prend 3X plus 5X, on va pouvoir... Simplifier l'écriture, on va voir pourquoi. 3x, c'est la même chose que x plus x plus x en bleu. 5x, c'est la même chose que x plus x plus x plus x plus x en rouge. Et là, on voit bien qu'on a 8x et qu'on peut donc additionner les x et simplifier l'écriture. 3x plus 5x, c'est 8x. Par contre, 3x plus 5y ne peut pas être simplifié. On peut faire l'addition, mais on ne peut pas simplifier, on peut l'écrire que 3x plus 5y. Parce que ce pas les mêmes quantités, a priori. A votre avis, 2 x plus x, est-ce qu'on va pouvoir le simplifier Mettez pause, réfléchissez, et je vous donne la réponse juste après. Donc 2 x plus x, ça va être 2 x plus x. Parce que 2x², c'est x² plus x², plus x, ce pas les mêmes quantités. A priori, x² est différent de x, donc on ne peut pas simplifier l'écriture. Donc attention, les puissances aussi doivent être les mêmes. Si on avait des x plus des x, on pourrait simplifier l'écriture. Mais là, on a des x plus des x. Donc ça reste 2x plus x. On ne peut pas simplifier l'écriture. Pour les soustractions, c'est la même chose que pour les additions. Et ça va nous permettre de nous entraîner. À vous de jouer. Combien font 13x moins 4x Est-ce qu'on peut simplifier l'écriture vous avez mis pause, vous avez joué le jeu, vous avez relu peut-être la page précédente. Ça fait bien sûr 9x, on n'a que des x, on a les mêmes lettres à la même puissance, on peut simplifier l'écriture. 2y moins y carré. Si vous avez bien relu la page précédente, ce n'est pas la même puissance, on ne peut pas simplifier l'écriture, donc ça reste 2y moins y carré. Et enfin, 5xy moins yx. Qu'avez-vous répondu Alors bien sûr, il y a un piège. Grâce à la commutativité de la multiplication, on peut écrire également 5xy moins xy en mettant dans l'ordre alphabétique. Et là, on voit bien qu'on a exactement les mêmes lettres et les mêmes quantités. Ça nous donne bien donc 4xy. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en cours. On va s'exercer en classe à comprendre quand est-ce qu'on peut simplifier, quand est-ce qu'on ne peut pas simplifier les expressions littérales. Aussi, n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux